Coucou YouTube Cette game, elle est terrible. C'est une petite game à la Kalashnikov de Cold War. On se la joue à l'ancienne. J'espère que vous allez kiffer. Bon visionnage. Peace. Bon, mais trop cool. On va, on va, on va chasser direct les ultras. Je pensais que K.O. c'était fini, tu vois. Ok, les, les ultra, Il manque plus beaucoup d'argent à choper et on va pouvoir aller acheter. Oh merde, fils de pute! Super José. Super campeur, ouais. C'est comme si tu, tu te mettais à. Oh là là! J'ai pas le temps là. Genre... Je... Je... Est-ce que vous avez vu que je me, je me suis déplacé en full bunny Genre j'ai appuyé automatiquement sur ma touche espace et le fait d'être tombé du ciel pile en timing et tout, je me suis déplacé en full bunny, c'était incroyable. Le mec il a rien dû comprendre. Oh, J'en ai plein le cul de me prendre des têtes par derrière. Il faut, il faut arrêter de me tirer dessus dans le dos. Ah <rire> leur... Tac. <rire> il y a un fils de pute à gauche, un fils de pute à droite. Oh putain. Oh, C'est lui que je voulais tuer. C'est lui qui m'a tué tout à l'heure. Je te retrouverai. Je te retrouverai dans cette vie ou dans l'autre. Je te retrouverai. Excusez-moi. Maximus Decimus Meridius, Chorus, commandant à chef des armées du Nord, général des légions Phoenix. Et je le retrouverai dans cette ville ou dans l'autre. Tu <myeau> me début il n'y avait, avait... C'était bien. La nature avançait. Il n'y avait pas de chemin. L'homme a débarqué avec une qui corse dans les mers. On voit le gun dans l'autre main. Puis ça s'est mis à saigner. Les gens sont mis à pisser. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. La la la la. Je, je vais la jouer comme. Euh... Comme les sauvages là quand ils prennent une maison d'assaut. Hop. Je fais trop mal les gars avec ce, cette Kalashnikov. Hein. Elle, elle est vraiment trop trop forte. On est sur quelque chose qui bombarde. J'imagine à 120 mètres, je, je mets des gros coups de pression à des mecs avec un point rouge. Son pseudo, c'était c'était shit euh, au mec euh, derrière moi. Ou, à votre avis, euh, il shitait ou, ou pas Ou est-ce qu'il est tombé contre meilleur cheater que lui J'ai une question de chat. Qui l'a vu Qui a vu juste un bras ou un millimètre de ce mec J'ai rien vu, les gars. J'ai... J'ai rien vu les mecs. Rien. Juste, j'ai tiré en fonction des balles par où est-ce qu'elles arrivaient. Putain, je joue jamais avec des armes x3 ou des armes points rouges et tout. Et en fait, je comprends pourquoi. Parce que, il a tellement aucun intérêt. C'est marrant tu vois, de défoncer tout le monde, tu vois. Mais il hein, a pas de saveur, les gars, à ah, ces fights. Il n'y a pas d'honneur ou de gloire à en tirer. Mettre des gros scope c'est marrant, peu importe sur qui, tu vois. Lâcher des sprays à la calache ou avec des armes x3. Si demain tu participes à un gros tournoi, tu joueras quel méta Euh, il faut. Si demain je joue un gros tournoi, je jouerai aucune arme qui foule, parce que dans tous les cas les joueurs manettes sont meilleurs. Enfin, tu sais, 100% de leurs balles, elles touchent, donc... Euh j'aurais sûrement pas une arme où je peux perdre face à un joueur à manette. J'aurai la well gun au corps à corps parce que je me débrouille bien. Je pense que je partirais sur le car. Ou ouais, un petit well gun car, tu vois. Peut-être euh, un R9 en feu. Euh, genre Pour faire du close, R9 en feu car, tu vois. Je sais pas. Il faudrait une arme qui soit très très forte au corps à corps. Il y a le, un mec là qui a pris la voiture et qui fait... Euh Je vois, je vois absolument rien mais je vois d'où les balles partent je tire là où les balles partent tiens il me tire dessus il ramasse il arrête de tirer j'arrête de tirer la stratégie miroir chat Plus de 20 000 subs les gars, vous êtes vous êtes incroyables, vous êtes incroyables les ultras, vous êtes les meilleurs. C'est pas la commu à chier de Saxi. Quoi? jouer avec son arme en fantôme sur le sur le shop c'est malin Il a eu le bon timing, mais dommage, j'ai à lui. Ouais. C'est vrai qu'il s'est attrapé un putain de bon timing, Lol. Ouais. Je, je, je l'avais pas vu. Lui. On va essayer de push, euh, push la... C'est un, un fantôme. Le fantôme a tiré une balle pour essayer de me tuer et il s'est caché. Vous comprenez ce que je vous ai dit Quand je vous ai dit que je mettrais la pression quand, euh, Si j'ai deux armes de 40 balles C'est que ça tire tellement les gars Je coupe Je coupe tellement toutes les possibilités De rotation, les trucs, les machins Que je suis infect avec deux, avec deux armes Qui full, infect T'as jamais de repos Il reste 6 personnes, j'ai six spectateurs qu'il y en a un caché dans l'avion. se prendre le move situation de 1 contraint chat joueur c4 Kalachnikov Mir Vous faites tous la merde Bande de ton Car on est humble et qu'on est le meilleur Faut savoir le dire